Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo information de euh, des horaires qu'il y aura pour ma vidéo. Euh, il y aura donc une vidéo euh, demain, je pense. Si j'arrive à la finir. Voilà, merci à tous de me suivre, j'ai vu vos pouces bleus, vos... Vos, vos abonnements, c'était Martin de l'amour et d'un tracteur qui vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, voilà, c'était moi. Le journal des infos de Martin, de l'amour et d'un la tracteur.